faire euh, des chaussettes des chaussettes avec, en utilisant le point anglaise pour mesurer j'ai dit pour toute taille donc c'est facile vous prenez le pied vous mesurez la longueur du pied et vous mesurez jusqu'où vous voulez que le, le, la chaussette monte sur la jambe j'ai fait pour taille adulte donc c'est ma jambe c'est mon pied hein, mon pied et ça monte comme ça si je veux que ça monte encore sur la jambe j'ai qu'à défaire ce, ce pli là, d'accord. Voilà, j'ai déjà commencé pour le bébé, donc on mesure le petit pied du bébé. Voilà, et puis sur sa petite jambe, comme ça. Donc, pas compliqué, il n'y a pas à, à faire pour le talon, il n'y a rien. C'est très facile. On va faire et c'est très et ça tient chaud. Okay donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire euh, ces, ces chaussettes Bien sûr, la laine et le, le crochet, ça dépend de votre fil. Donc c'est à vous, des mesures, c'est vous, c'est vous qui, qui décidez quel crochet utiliser. Vous avez besoin d'une un, paire de ciseaux et d'une aiguille, c'est tout. Donc on va commencer pour le bébé. Ici, j'ai fait 20 mailles. Je vais utiliser moi pour ma part un crochet numéro 5 et demi. Donc je vais utiliser 20 mailles. Je commence par faire un nœud. Voilà le nœud. Ensuite, je fais des mailles chaînettes. Donc mailles chaînettes. Regardez, je, je fais un jeté, donc j'ai tiré le fil ici et je sors par la, la maille d'avant, par le nœud. Donc je continue, j'ai fait un jeté et je sors. Voilà. Donc j'en fais 20, ça c'est la maille chaînette. On en fait 20. Donc euh, voilà pour ma part, j'ai fait 20 pour faire la chaussette du bébé. Donc euh, c'est cette mesure-là. Voilà. Donc vous, vous mesurez le pied j'ai dit un peu la jambe jusqu'où vous voulez qu'elle arrive. Et donc vous faites le nombre de mailles nécessaires pour ces, ces mesures là. Donc, euh, Je vais faire une autre maille chaînette. Je fais un jeté, je m'introduis dans la deuxième maille. Je fais un, un jeté, je tire. Et ensuite je fais sortir cette dernière maille à travers les deux premières. Voilà, comme ça, ça c'est la demi-bride incomplète. Donc, j'ai fait un jeté, j'introduis le crochet, je tire, un jeté. Donc, voilà, j'ai trois mailles. Je vais sortir cette dernière à travers les deux premières. Voilà, c'est ma demi-bride incomplète. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du, euh, du rang. j'ai terminé, je suis arrivée à la dernière maille, après la dernière maille, après avoir travaillé ma dernière maille, je vais faire une maille chaînette, je tourne le travail, je, je prends le fil et vous voyez les deux brins de ma maille, des mailles, Regarde. vous tournez un peu vers le haut, vous regardez de haut, donc euh, voilà, j'ai mon V là, il y a deux brins, il y a celui-là, il y a celui-là. Nous, on va travailler sur celui-là, sur celui qui est un peu loin. Donc, j'ai pris le fil, j'introduis le crochet dans ce brin-là, je tire. Hein? Vous avez trois mailles, vous tirez, vous sortez la troisième à travers les deux premières. Voilà, je prends le fil, je m'introduis pas dans ce brin-là, mais dans celui-là. J'introduis le crochet, voilà, j'ai trois mailles, je sors la dernière à travers les deux premières. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. C'est la côte anglaise au crochet. Voilà, Donc on continue comme ça. Vous continuez à travailler en demi-bride incomplète pour, pour cet exemple-là. J'ai fait 20 rangs. Vous allez travailler donc selon les dimensions. Comment vous allez mesurer Vous travaillez. Vous avez un carré. Vous le prenez, vous le pliez en deux sur votre pied. Quand ça va, hein, par exemple, c'est comme ça. Hein, vous pliez votre carré sur le pied. Quand ça va, vous pouvez le monter, vous pouvez le bouger, c'est bon. Donc, à ce moment-là, vous arrêtez, on se retrouve, ok Donc moi, parce que c'est les chaussettes d'un bébé, une vingtaine, une vingtaine, regardez les petits pieds du bébé, ça va, on se retrouve après que vous ayez travaillé votre carré dans les dimensions que vous allez faire. Voilà, j'ai terminé pour la, la chaussette, l'autre pied, j'ai fait finalement 20 rangs. 20 ronds, donc maintenant il me reste à faire la petite pointe, comme ici elle est un peu pointue ici vous pouvez arrêter, juste comme ça pour pas l'avoir pointue, et c'est pas grave même si c'est un peu pointue, c'est pas grave donc comment on va faire cette pointe là on va travailler ensemble donc maintenant que j'ai terminé j'ai fini donc voilà j'arrête ici, travail. Voilà, je peux l'appuyer comme ça. Et donc, je peux travailler sur ce côté-là ou sur ce côté-là pour faire la petite pointe. Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Bon, moi, puisque j'ai le fil ici, j'ai le fil de ce côté. Donc, je continue sur ce côté-là. Qu'est-ce qu'on va faire Je vais, faire, je vais aller m'introduire ici, dans ces rangs-là. Donc, vous, vous savez que vous avez 20 rangs. Donc, je m'introduis dans chaque rang. Moi personnellement, j'ai un rang donc selon votre travail, et vous faites des mailles serrées. J'introduis mon crochet dans chaque rang et je prends une maille. Voilà, j'introduis sous les brins que j'ai là, pour chaque rang, une maille. pour celui-là donc je prends pour celui-là et prenez un crochet plus fin par rapport à celui que vous avez utilisé pour plus haut J'arrive à la fin du rond, je fais une maille chaînette, je tourne le travail. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire Je travaille sur le brin arrière de la maille et je ne termine pas la maille serrée. Je m'introduis dans la deuxième et sur le brin arrière aussi. J'ai trois boucles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Donc je travaille deux mailles, deux mailles serrées sur le brin arrière. Ensuite je vais sur l'autre je fais une maille serrée sans la finir je, je prends le fil dans la deuxième je m'introduis aussi je fais la même chose donc et je, je fais un jeté et je les laisse tomber donc je fais une diminution deux mailles serrées une diminution deux mailles serrées une, une diminution et, et, et les mailles serrées sont toutes travaillées sur le brin arrière donc là je, je m'introduis dans cette maille, et dans la suivante, et voilà, et je fais une diminution. Après, sur le brin arrière toujours, et je fais deux mailles serrées. Ensuite, je m'introduis dans la première maille, je tire une boucle, et je m'introduis dans la deuxième et je tire une boucle, ensuite je fais un jeté, et je laisse tout tomber en une fois. Je continue, maintenant je travaille deux mailles serrées, normal mais sur le bras arrière là je m'introduis comme tout à l'heure pour faire une diminution et voilà je termine je termine par deux mailles serrées voilà je fais une, un jeté et je tourne le travail et là qu'est ce que je vais faire on va faire des mailles serrées sur le bras arrière normal sur tout le rond donc, il n'y a pas de diminution dans ce rang, on travaille les mailles serrées comme elles, comme elles se présentent normal. mais sur le banc arrière, voilà on continue comme ça je fais une maille en l'air, je tourne le travail et dans ce rang je vais faire encore des diminutions et on travaille toujours sur le banc arrière donc là J'introduis mon crochet dans la première maille, puis dans la suivante, et je fais, je fais les laisse tomber toutes les trois. Donc Après, deux mailles serrées normales comme tout à l'heure, comme ce qu'on avait fait le premier rang. Et là, j'introduis le crochet dans la première, ensuite dans la deuxième, et voilà, je fais ma diminution. Deux mailles serrées normales. Ensuite, une diminution et deux mailles serrées normales. Ensuite, une diminution, et voilà. Et j'arrive à la fin du rang. On peut arrêter ici, donc vous pouvez arrêter vos diminutions, faire les coutures de ce côté-là et de ce côté-là, et c'est bon. Et vous avez votre petite pointe vous pouvez encore continuer en plus donc là qu'est-ce qu'on va faire si vous continuez donc j'ai dit là on fait une maille en l'air, on tourne le travail on va faire des mailles serrées sur tout le rang, sur le bras arrière voilà, on continue comme ça et faire un autre rond de diminution puis couper le fil à la fin et vous faites les coutures et vous avez votre chaussette, bien sûr vous pouvez l'embellir de différentes façons, bon j'ai terminé ce rang, je fais une maille en l'air et là je vais faire un rang de diminution, toujours sur le brin arrière, en prenant le bras arrière je vais faire mes diminutions et deux mailles serrées, de normales et puis une diminution Voilà deux mailles serrées, une diminution et une dernière maille. Voilà, on peut arrêter. Voilà pour pourquoi j'ai obtenu la petite pointe là, à cause de ça, parce que j'ai continué. Si vous continuez, vous aurez une petite pointe, vous aurez des chaussettes, mais un peu pointues comme ça. Mais si vous arrêtez là, c'est bon, ça, vous aurez une jolie pointe arrondie. Donc là je peux arrêter, je fais une maille chaînette, je coupe mon fil et je tire mon crochet. Voilà, je serre. Donc voilà, vous avez votre chaussette, vous faites les coutures, vous faites une petite couture ici, de ce côté, et une couture de ce côté-là, et on se retrouve. Voilà, j'ai fini ma chaussette. J'ai fini les coutures, vous voyez ici. Donc, euh, j'ai fait la couture de la pointe. Et voilà, elle est terminée. Elle va rejoindre sa sœur. Donc, et voilà les chaussettes pour adultes. Elles ne vont pas chômer sur avec ce froid. Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un like. Merci, à la prochaine, Inch'Allah.